Si vous aviez à l'intérieur de vous cette perception d'être davantage en sécurité, est-ce que vous seriez davantage en paix? Si vous seriez en paix, est-ce que vous seriez toujours en train de chercher à contrôler, à devenir, à, à, à tout structurer pour que tout soit parfait? Si vous étiez davantage en paix, est-ce que vous seriez toujours en train d'essayer de combattre les peurs? Si vous étiez davantage en paix, est-ce que vous, êtes, vous seriez toujours en train de regarder dans le derrière, en arrière ce qui n'est pas réglé, ce que les autres vous ont fait? Mais non! Si vous étiez en paix, en paix vous seriez ici, complet en sécurité, portée, engagée, en direction de votre idéal. Vous auriez la vitalité, des étoiles dans les yeux, un hein? sentiment d'ouverture comme ça, de connexion. C'est le chemin que l'on va marcher ensemble. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe la langue que tu peux, que, que, que tu peux parler, peu importe si tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent, tu es complet, il ne manque rien. C'est le plus beau travail au monde que je fais, en fait, parce que je, je suis convaincu profondément que tout le monde a déjà ce qu'il faut pour apprendre à revenir à la reconnexion. Maintenant, il faut juste marcher le chemin.